Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Très heureux d'être avec vous, très heureux aussi euh, bah, de recevoir l'invité qu'on reçoit euh, aujourd'hui parce que, euh, évidemment, vous la connaissez si vous suivez euh, Balthazar depuis la saison 4 et sur d'autres projets, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Euh, mais c'est une... Je... D'ailleurs, quand on avait fait l'interview pour Balthazar, je lui avais dit « J'espère que bientôt on lui confiera un rôle principal dans une série ouais, ». Eh bien, c'est venu, ça y est, ça s'appelle Piste Noire. Bonsoir Constance Labbé. Bonsoir. Ça va Très bien. Ouais. Bon, on va te... Passer en revue cette actu, justement, Piste Noire, nouvelle mini-série pour France Télévisions, en compagnie de Nora et de Julia. Euh, tu partages la vedette de cette série avec euh, Thibaut de Montalembert, qui est formidable, euh, dans cette série, qui est dans un rôle complètement différent. On va aussi y revenir. Euh, mais voilà, la blague s'est concrétisée. Enfin, un, voilà. rôle, un rôle principal dans une <rire> série... Euh, avec un rôle vraiment euh, important euh, pour une comédienne. C'est ouais, euh... peut-être grâce à toi, d'ailleurs. Non. <rire> non, mais je l'espérais. <rire> euh, bah, attends, tu sais jamais. Euh, ouais, ouais, ça y est, ça, c'est trop, trop génial. C'est ouais. euh, mon premier, premier rôle. Et, euh, et en plus, euh, j'étais hyper contente que ce soit celui-ci. Et ouais. avec Fred. Et avec Fred Grivoy, qui est un formidable réalisateur. Ça fait le point avec l'émission qu'on faisait vendredi, puisque on recevait Henri de Bern, qui est un producteur de fiction, qui avait travaillé avec Fred Grivoy sur une série qui s'appelait Trauma. Ouais. Euh, avec quelqu'un que tu connais bien. Pas mal, je crois. Euh... C'est pas, pas trop mauvais comme comédien d'ailleurs. Euh, on va en parler de Piste Noire dans un instant. Auparavant, un petit coup d'œil sur une série qui vient de commencer euh, sur Canal+. Et elle est très attendue parce que c'est la première série euh, d'un réalisateur qu'on ne présente plus, évidemment. Il s'appelle Xavier Dolan et il signe sa première fiction télé. C'est sur euh, Canal+. C'est le lundi soir. Et voici la bande-annonce. Bonne chance ce matin. Bien. Bien. Avec la mort de ma mère maintenant ton cœur. Ma famille est... Fragile. Tu viens brasser des vieilles affaires. Mes oui. choses des Jean. Tu passais là? Tu passais... Penses... Comme quoi? Comme qui? Toi seul? elle est avec maman qui vient de partir. Ça devrait pas être loin avant qu'elle réplique. Salut, Julien. À quoi t'as pensé, tabarnak? Ben ouais, mais ça arrive vrai! Regarde-moi dans tu a pas d'affaire de venir ici puis de brasser de la merde sortir des affaires du passé qui n'ont pas d'affaire dans le présent. Le temps arrange ces choses-là. J'ai eu tant où on grandit. On regarde les gens pour ce qu'ils sont. Tant le sens bien pour toi, Mimi. Pour nous. On veut plus de entendre parler. quest ce qui s'est passé cette nuit-là. De toute ce petit là De l'aurier, au gros. On veut plus de entendre parler, jamais. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là La nuit où Laurier Goriot s'est réveillé, adapté d'une pièce de théâtre au Québec, euh, Xavier Dolan joue dedans il y a évidemment Anne Dorval aussi qui joue dedans euh, et voilà, et Xavier Dolan a attendu le bon moment pour se lancer dans une fiction télé il avait envie, euh, il avait envie de le faire et donc euh, cette série a l'univers très particulier sur un sombre secret euh, qui hante euh, cette famille depuis 30 ans euh, et qui va exploser la gueule littéralement de tout le monde à la mort de la maman qui est jouée par Anne Dorval euh, on en reparlera évidemment sur VL on, on aura même en interview Xavier Dolan euh, en podcast pour la loi des séries mais en tout cas depuis lundi la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé. Euh, pas facile pour les hashtags sur Twitter, hein. mais en tout cas voilà, ça va être intéressant. Beaucoup plus facile, Piste Noire, qui arrive donc le 23 sur France 2. Euh, donc Constance Labbé, Thibaut de Montalembert et toute une belle distribution de comédiens. Euh, on a pour vous non pas un mais deux teasers et on va commencer par un petit teaser pour vous mettre en appétit avant d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Piste noire, plus dure sera la chute. Dès lundi prochain à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ouais, tout commence par euh, par l'enfant chéri de la station euh, euh, qui, euh, qui a un petit peu de mal en fait à gérer la célébrité. Euh, et puis euh, alors que les fêtes se produisent, une grande fête se produit, qu'une grande... Euh, que beaucoup de, de, de logements de prestige sont, vont être construits dans cette station. Euh, des jeunes un jeune saisonnier meurt brûlé dans sa caravane et donc une, une jeune policière est dépêchée pour enquêter là-dessus et sur cette affaire et, et se retrouver à faire équipe avec Thibaut de Montalembert l'enfant du pays euh, qui évidemment connaît tout et tout le monde euh, et qui au départ a un peu de mal à se faire au tempérament un peu rock de cette, euh, de cette policière, de cette jeune maman euh, et, et la première chose que je voudrais dire, c'est, je faisais la réflexion, on est en 2023 et on, on est en train de, de, de, se, de se dire, ça fait du bien de voir une héroïne de fiction télé lesbienne. Et en même temps, on, ça ne devrait pas, ça devrait pas ouais. nous surprendre et ça nous surprend et ça fait du bien parce que votre couple il est magnifique dans la série à Toutes Les Deux, on ne dira pas avec qui, votre couple est magnifique. Euh, qu est quels sont les, les éléments qui ont convaincu justement de, euh, de se pencher sur ce projet-là Qui m'ont convaincu moi ouais, toi. Euh, il y en a beaucoup. Le, le premier, euh, bah, en fait, même dans l'ordre chronologique, c'est d'abord euh, la perspective de travailler avec Fred Grivois, dont je connaissais le travail et que j'aime beaucoup en tant que réalisateur. Ouais. Je ne le connaissais pas bien humainement, mais euh, euh, j'ai adoré, j'adore sa façon de filmer, j'adore son... l'esthétique de ses projets, globalement, la lumière, les cadres, euh, ce qu'il se permet de faire, en fait. Je trouve que c'est. Euh... Il, a, il a une grande liberté euh, et je trouve qu'il on en, on en... a une originalité, en fait. Et je trouve que ça. ça... Ça peut manquer, parfois. Pas... Ouais, euh... Une identité. Ouais, une vraie identité. Euh... En plus, euh, ce que j'ignorais je, je, je... Ouais, avant de travailler avec lui, c'est qu'il a... Il a la même chose sur la direction d'acteur. Il adore les comédiens. Euh, donc ça, ça fait plaisir. Il y a des réalisateurs ouais. qui... <rire> les comédiens, bon, surtout la technique. Là, il adore la... les comédiens. Il adore le jeu. Il adore rechercher. Donc, euh, on a vachement travaillé en amont. Et, et en fait, il aime... Euh... Il, il, il, vraiment, il, il donne autant de poids à, tout, à tous les corps de métier, euh, autant, au, autant au jeu qu'à la lumière, qu'au maquillage, qu'à la, la coiffure, tout est important. Donc, en fait, c'est les décors et tout. Donc, la musique qui est incroyable sur cette série la musique de Thomas Capot. Oui, c'est chambé Donc, en fait, c'est est, est assez génial parce que c'est vraiment une équipe. Ils forment vraiment une équipe euh, et on est tous euh, valorisés de la même manière. Ouais. Il voilà, n'y a pas un poste plus qu'un qu autre. Donc ça, c'est euh, vraiment un kiff euh, et, et j'avais envie de travailler avec lui et je n'ai pas été déçue. Donc ça, premier truc. Euh, la perspective de travailler avec Thibaut de Montalembert était Évidemment. énorme. Qui ne voudrait pas travailler avec lui euh, Je ne sais pas, pas <rire> beaucoup. En tout cas, j'aimerais bien rencontrer cette personne et la, la convaincre de, du contraire. Euh, non, je, je trouve que c'est un super comédien. Je trouvais que c'était un super comédien. Je ne le connaissais pas. Jamais et humainement, il est formidable. Et humainement, il est formidable. On euh, et en plus, il fallait franchement trois mois dans la montagne euh, bon, on était vachement ensemble forcément et, euh, et euh, on s'est très très bien entendu. Il se trouve qu'en plus il est hyper cultivé, donc euh, j'en apprenais tous les jours, donc c'était génial. Et il est hyper drôle et donc c'est ça s'est trop trop bien passé. Et Émilie euh, évidemment, ce qui m'a convaincu, c'est le scénario. C'est enfin c'est l'enquête. Oui, même si je, comme j'avais déjà fait des enquêtes, je peux pas dire que c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette série. Euh, voir. Ça aurait pu être des méditations. J'aurais je je, pu me dire, bon, pff, non, je viens d'en faire une, peut-être autre chose. Euh, là, en l'occurrence. Surtout qu'elle pourrait, elle pourrait être cousine de Camille Coste, de Balthazar pourrait... dans son tempérament. Ouais, ouais. Il y a Alors, plein de points communs. Ouais, de points communs. Moi, j'ai essayé de vraiment je... bien isoler les différences parce que je ne voulais surtout pas euh, m'emmêler les pinceaux, surtout qu'après, j'enchaînais sur Balthazar. Euh, et ça a été difficile d'ailleurs en vrai. Euh, J'imagine. De... Ouais, ouais, ça a été difficile de, de, de bien justement euh, comprendre les deux personnages et, et leurs différences. Mais ils sont distincts. Je trouve pas que ouais, ouais. Tu, tu fais pas la même partition dans les deux. Je mais... Merci. C'est cool. <rire> j'ai bien travaillé, mais <rire> c'est vrai que non, mais ça a été difficile. Même sur Balthazar, j'ai eu des réflexes d'Emilie de, quand je jouais Camille. Et, et du coup, j'ai dû, dû faire hyper, être très vigilante. Deux policières, deux mamans, enfin euh, de deux jeunes mamans. Ouais. De... Alors Camille, elle est... Elle est... Elle n'est pas lesbienne, elle est bisexuelle, mais euh, euh, donc il donc y, y a quand même plein de points communs. Euh, elles sont toutes les deux hyper modernes, elles sont toutes les deux, elles s'assument, elles sont toutes les deux physiques, elles sont pas très sportives, très ouais. sportives donc il ouais. y, a, y, a, y a plein de points communs. Après, il y a, y, a, y a aussi énormément de différences. Que cette photo est belle, Par contre, pardon, je la vois, le, le, le, le, le, le visuel qu'on reçoit, notamment des chaînes quand les projets sont présentés, c'est toujours très important. Je trouve que le visuel de cette photo est magnifique, il y a un petit côté euh, je sais pas si ça faisait partie des réflexions de, de Fred Gribourg, mais il y a un petit côté Fargo aussi ouais, dans, le, peu, dans, le, dans, dans le design de vos, de vos tenues, dans la façon dont dont le, le décor a son importance aussi dans, dans, dans la série. Ouais. Euh, C'est très cinématographique. Ouais, de... ouais. Et cette façon qu que Grivois a de filmer la montagne qui est hallucinant, il en fait un personnage principal, principal, de... principal ouais. de la série. Ouais. Enfin, C'est dingue. Ouais. Je, suis, je suis totalement d'accord. C'est une bonne remarque. C'est une phrase que j'ai même dite moi en interview. C'est qu'en fait, euh, j'ai eu l'impression euh, au tournage que la, le, la montagne était un personnage avec, le, avec lequel moi, je devais jouer, je vais composer et en fait, en voyant la série, je me suis dit, ah, putain, pardon pour mon gros mot. Euh, <rire> ah, <c 'est> <rire> <rire> euh, ah, en fait, il en a fait un personnage principal. Et c'est génial parce que nous, en tout cas, dans notre ressenti d'avoir, en tant que comédienne de la série et téléspectatrice aussi, euh, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle était là, quoi. Et je trouve ça chouette de lui avoir donné cette place-là. On s'attend même à avoir débarqué, à un moment donné, je me faisais la réflexion en voyant la série, je m'attends même à avoir débarqué Cathy Bates en Missouri. <rire> Tellement c'est l'atmosphère un peu à la Stephen King, on a l'impression d'être dans le Maine aussi. Ouais. C'est-à-dire filme la montagne, la montagne et la station même euh, de, des Clary's, elle est filmée un peu comme si c'était une petite ville américaine. Ouais, il, y a, il y a ce vrai côté un peu... Oui, c'est j'ai dit ça Oui J'ai dit Clarisse, non, euh, Mais c'est vrai qu'il y a un ah petit américain. quoi. <rire> bah, des... Il est, pardon, il Les... est un peu à l'anglo-saxonne ouais. aussi, Fred. Hein. Il, a, ouais. il a des références qui sont euh, cinématographiques qui sont très américaines. Il est, il est, lui, il a, il a aussi des origines canadiennes. Donc, euh, il a été impacté. Par... Il adore la montagne, il adore la neige, il adore le froid, la fumée. Euh, donc il est vachement euh, impacté par toutes ces, ces références-là. Il fait partie de ces réalisateurs comme François Veil aussi, qui, sont, qui ont travaillé à la fois sur les deux territoires et qui sont empreints ouais. de cette référence de, de télévision américaine. Oui. Jacques Audiard, qui était une référence, je crois avoir lu... Il en a un... travaillé avec lui. Il a travaillé avec Jacques Audiard. Ouais. ok, c'est pour ça je je ne me rappelais pas en quoi il était lié au projet. Trouve. Ouais, c'est ouais, pas, pas mal, ouais, hein. y a pire. pas de c'est Moi j'aimerais bien avoir cette ref aussi. jacques c est... C est... C est... Oh, ça arrivera. avec une série pour France 2, c'est pas mal. Nora, toi qui regardes pas mal de, de Polar à la télé... Ouais, euh... bah, j'ai peur d'être quand même euh, complètement vendu au truc. <rire> <rire> alors, moi j'ai ah, adoré. C'était très objectif. Ouais, alors, moi il y avait tous les ingrédients, hein, c'est-à-dire que j je veux une saison 2. Donc... <rire> J'étais complètement à fond. Moi ce que j'ai adoré, bah, l'image, l'esthétique... Tu sais quoi Garde-le pour toi. Voici un deuxième teaser de oh bah Piste Noire. Hein. On te tease ah, le merci, truc merci. Voici le teaser de Piste Noire. On en sort un peu plus horrible, et tu reviens dans un quoi. instant. C'est parti Il y a un corps dedans Qui en reste oh, C'était un dealer. On aurait pu me prévenir que vous étiez du pays quand J'ai pas envie que cette enquête ait qu'en image de la station. Ensemble dans une caravane, un meurtre, un trafic de drogue local et maintenant un projet immobilier véreux. J'ai trois oh, Je peux pas les laisser déglinguer la montagne. J'espère qu'on n'aura pas à intervenir. Ils sont tous reliés comme les maillons d'une chaîne. Ils se courent, tous. Qu'est-ce que tu viens de nous emmerder T'aurais jamais dû revenir. Piste noire, plus dure sera la chute. La nouvelle série inédite, lundi soir à 14h10 sur France Dor pas... et sur la plateforme france.tv. Ce programme est disponible en audio description. Et voilà pour le teaser un peu plus long. et ça voilà voilà Très pourquoi... dynamique. Et là, l'un des points forts de la série, c'est la relation entre... Euh entre Camille et... Euh, Camille, là j'allais faire la Emily. boulette, Entre Émilie et... Euh, Énervant, Christian Rose, Alexandre. Et Christian Roth qui joue son papa. Euh, et, et je trouve que c'est un... Et Christian Mia qui est formidable, que je suis une actrice que j'adore. On a vu dans le code aussi ce, dernièrement. Euh, là pour le coup, les parents, euh, vraiment, tu as été gâté à, à ce niveau-là. Parce que c'est... Ils, ils le font hyper bien. Ils le font hyper bien. Euh, C'était génial pour moi. Parce qu'en en fait avec Christian, en plus il se trouve qu'on s'est très, très très très peu côtoyés hors... Euh, des scènes, euh, parce qu'on avait soit pas les mêmes horaires, soit parce que euh, bah, il, avait, il était fatigué, ou on, il venait pas bouffer, ou moi je venais pas bouffer, en bref. Et en fait, c'était génial parce que au bout de, je l'ai pas choisi, puis finalement, je me suis dit c'est peut-être très bien. Euh, c'est peut-être très bien que ça soit que sur le plateau que je le vois, et que je nourrisse cette, euh, cette aversion que j'ai pour cet homme, qui joue mon père. Mais j'arrive même pas à le dire, même euh, encore là, euh, tellement j'ai... Euh, euh, et, et donc en fait ça a créé un truc où sur le quand on se voyait sur les scènes on, on, on avait vraiment ce truc qu'on n'avait pas besoin de jouer quoi moi je il m'irrissait. Il, il et Christiane elle est super parce qu'elle a à la fois ce côté très dur mmh. et en même temps on a envie de, elle elle peut elle peut se craquer en deux quoi et, ouais. euh, et c'est assez, euh, assez dingue. C'est une comédienne qui est absolument bouleversante. Cinq caméléons. Cinq Mélion, ouais, voilà. On l'a vu dans le code où elle a un rôle complètement déjanté. Et là, dans cette série, elle, elle, tous les deux symbolisent la, la rugaise <rire> des gens qui vivent dans la montagne, qui sont dans ces petites villes, qui sont tout enclavées une partie de l'année. Enfin, je trouve qu'ils le font un peu à l'américaine, ils le font vraiment très très bien. Nora, on continue ce que tu disais justement. Ouais. Alors, je... bah, du coup, est-ce que je peux utiliser cette photo Vas-y. Excusez-moi, je ne me rappelle pas le prénom de la jeune flic. Est juste derrière Carine. et elle elle est fantastique et je rebondis parce qu'en fait moi ce que j'ai adoré c'est les personnages et les comédiens qui ont porté les personnages ils sont tous à Émilie elle ressemble à Balthazar mais pas tellement enfin au rôle de Camille dans Balthazar mais pas tellement j'ai trouvé complètement à... pas là où on les attendait vraiment du tout et il et c'est vraiment ils portent leur personnage il y a la montagne et eux ils font face à la montagne et je trouve que c'est cette, cette équipe, un peu, enfin, euh, je vais aller un peu loin, mais un peu comme au théâtre, c'est vraiment les comédiens qui ont porté le, le, la série et, euh, et chacun, tu les vois, ils sont plus euh, éblouissants les uns que les autres sur ce qu'ils défendent. Et j'ai trouvé ça super. Donc, Mademoiselle Cré, qu'on n'attendait pas crès. là du tout. Je voilà, ne joue mmh. pas une méchante, David Et euh, je ne spoil pas. Et vraiment, c'est bon, bah, eux, t'es es là, t'as as envie d'être avec eux, t'as pas envie que ça s'arrête. À la limite, j'ai envie de dire, l'enquête, c'est pas ce qui te tient le plus en haleine, hum. c'est vraiment les personnages entre eux qui te tiennent ah, en moi, haleine. Moi, je vais aller plus loin, je pense que l'enquête, euh, c'est presque un truc de chaîne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du polar pour, pour soi-disant soi intéresser les gens, mais je pense que les personnages sont suffisamment forts pour qu'on ait envie de les suivre, euh, et que je trouve que ça aurait peut-être même été beaucoup plus fort, que de ressortir des, des impératifs de l'enquête. J'assume euh, bon, ce que c'est ce que j'ai dit dans mon papier. Et c'est vrai que je trouve que les personnages, vous le faites suffisamment bien tous pour avoir envie de les porter euh, sans avoir besoin, d'y greffer ouais. ou alors garder effectivement juste Thibaut de Montalembert et garder juste le passé de Émilie de oui. en tant qu'ancienne skieuse, euh, rejetée par sa, sa famille parce qu'elle est lesbienne. Enfin, oui. C'est extrêmement puissant. Quoi, ouais, quand quand même. Ça se suffit. Mmh. Voilà, oui. Les personnages se suffisent, à eux pas besoin elles... de plus. Ouais. Et les comédiens le portent extrêmement bien. Mais pourquoi il y a toujours ce réflexe du coup, de faire de tout le monde des flics Je... Parce, parce ce que c'est ce qui marche, madame. Parce, <rire> parce que, que la marche, tenue, ma... c'est moins cher. Mais Je moi, -moi c'est <rire> <que c 'est rire> ce pourquoi qui tient, parce que c'est le truc le plus... Euh... C'est là où il peut y avoir les plus gros cliffs en vrai, ouais. Euh, ouais. En, en termes de... de, de c'est une enquête, quoi. Donc forcément, on est, euh... y a des les gens, gens qui sont tenus... Et, et c'est aussi, moi je, moi je pense très personnellement que c'est aussi parce que les gens sont habitués à ça. Oui, euh, voilà. Euh, J'aimerais idéalement, je, je, je, je trouve ça génial qu'il y ait des enquêtes, euh, mais a, par exemple, le Festival de La Rochelle de, de, oh. cette année n'a a, a, a sélectionné, je crois, aucune série non, euh, il y y en avait cette année. Ouais. Ouais. Euh, parce que, alors, c'était bizarre, même moi, donc, en l'occurrence, on n'avait pas été sélectionné, alors que je, je me suis dit qu'on avait peut-être une chance, euh, et ils ont voulu. Marquer le coup en disant stop maintenant. En fait, il y en a trop. Pas que du polar. Pas que du polar, on va sélectionner autre chose. Donc, à la fois, c'était, euh, moi, je trouve assez intelligent de leur part, même si c'était très frustrant pour les séries <rire> polares. Euh, et puis aussi, est-ce que c'était finalement représentatif de la télé Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de polars. Alors, il y a aussi une méthode, c'est que qui, la télévision, maintenant, elle aime bien se nourrir de mini-séries. Ouais. Euh, le Polar permet euh, d'avoir une mini-série avec un début, un milieu et une fin. Oui mais euh, euh, n'importe quoi oui mais, faire, le drama, oui. oui mais le drama peut, peut avoir tendance à se dire si on a des personnages qui sont très forts... la vie continue La vie continue et l'histoire continue. Ah, oui, et mais... honnêtement quand on voit la série, euh, <rire> moi je vais même vous dire mieux, il y a même des personnages, je me suis surpris à, me, à ne plus me souvenir qui les avait tués. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais tellement juste envie de voir cette espèce d'histoire d'amour, cette belle histoire d'amour qu'il y a entre, euh, entre ton personnage et Alexia, qui est une for... elle, est, elle est magnifique, c'est-à-dire que ce sont deux femmes modernes euh, qui s'assument, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, de leurs combats. Euh, l'histoire est magnifique, l'histoire avec son fils, elle est géniale, avec ses parents, ouais, moi, avec son parties. passé, enfin ouais, voilà. Ouais. Et toutes ces parties-là sont importantes euh, et je trouve que c'est ça qui, qui, qui, qui paye dans cette série. Justement, comment vous, vous avez ressenti le tournage en montagne Parce que c'est un tournage qui est très particulier. Très difficile. Euh, et, et comment Fred nous il le, il le nourrit pour vous diriger Comment il nourrit quoi Comment pense. il nourrit le, le fait que vous soyez enclavé dans un endroit avec de la neige, avec tous ces, tous ces impératifs-là qui, en tournage, ne sont pas forcément évidents. Est-ce qu'il s'en sert Est-ce qu'il... Bah, en fait, je pense qu'il n'a pas besoin de s'en servir. Ça joue, euh, ça joue sans qu'on s'en serve. Euh, on l'a vécu, euh, je pense, tous très différemment. Je ne peux parler que pour euh, moi. Il se trouve que j'étais là, euh, j'ai fait chez 62 jours de tournage, euh, donc tout, quasiment tout le temps. Euh, C'était hyper dur. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile, euh, le froid, ouais. en fait. Euh, et puis le rythme. On joue différemment. Mais le rythme, je, je le savais, le rythme, je, même si je n'avais pas eu de premier rôle, je savais que ça allait être difficile, je savais qu'il qu allait falloir que je sois hyper rigoureuse euh, sur le sommeil, sur le travail et tout. Je, je savais ce dans quoi je partais. Euh, et puis moi, j'aime bien. En plus, j'adore bosser, je suis assez sérieuse et tout. Donc, je, je, euh, ça ne me faisait pas peur. J'avais pas, j'avais sous-estimé le froid et les conditions, euh, les conditions, les conditions de vent, de, de neige, de d'attente. De, de, de, Moi, je suis en jean, euh, le, le, les mâchoires se bloquent. Heureusement, notre son, euh, à qui je, que avec, qui je suis en tournage aujourd'hui d'ailleurs. Euh, Thomas Timen est absolument fantastique. Il m'a amené des, il m'a des, des boissons chaudes pour me, ouais. donc je, je, ça a été très très difficile. Et en même temps, je pense que ça a créé... Euh... Ça a nourri le personnage Alors, pour moi, ça a nourri vachement le personnage. Et ce que tu disais très bien sur euh, ces montagnards, en fait, les, les mais... gens qui sont dans la montagne, ils ont quelque chose d'assez... Ils ont une espèce de chaleur, mais qui est à l'intérieur, et ils ont quelque chose d'assez euh, renfermé. Comme les gens qui vivent sur une petite île euh... ou des Exactement. Qui est comptes. très différent de, de quelque chose en été estival, très, très euh, je ne sais pas, très chaleureux dans les rapports humains. Là, il y a quelque chose d'un peu, peu plus rentré. C'est un, un peu bizarre. Un peu plus bizarre... ours. Ouais. Non, mais c'est enfin, assez et juste En ça. fait, je crois qu'Emilie, qu elle a grandi dans la montagne et que moi, Constance, en tant que comédienne, c'est la première fois que j'étais trois mois non-stop dans cette... En plus, à, à Morzine, qui est une très jolie station, mais qui est vraiment entre deux montagnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de soleil direct. Ah ouais. C'est très... Euh, c'est donc... Et il fait froid. Ça a créé quelque chose, euh, je pense, qui a, qui a aidé le personnage, qui m'a, moi, aidé. Et effectivement, comme tu sais dans l'équipe, ben, euh, euh, on s'est serré les coudes. On était tous euh, logés à la même enseigne. En fait, il n'y avait plus euh, aucune hiérarchie hein, dans le froid. Euh, franchement, c'est l'adversité. C'est clair. Alors là, il y a pas de... Des petites chauffettes ouais, dans les chaussures. Exactement. Alors, euh, c est, c est... il se crée plein de choses différentes. Il se crée des moments de tension euh, parce qu'on a trop froid et en même temps, des moments où on lâche. Des... Donc, c'est... Euh... C'est assez, assez intéressant, c'est une, une, une donnée, quoi, supplémentaire. Fred, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question de comment il l'a utilisé. De euh, toute façon, ça a été utilisé, mais, mais parce que c'était partout, quoi. Euh, c'est la partout, lumière, hein. Et puis même la neige, on ne savait pas si on pouvait tourner le lendemain, parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Il fallait potentiellement refaire le plan de séquence, le plan de travail, parce qu'il fallait attendre. Il y avait quelque chose qui était plus fort que nous, qui était la nature. Et, et donc, ça nous a tous mis dans une position d'humilité. Et deux, on est vraiment des petites choses, quoi. Avec quelque chose qui est assez perturbant et qui renforce le côté de la montagne, la haute montagne qui est vraiment à part et qui vit dans son truc, c'est qu'on a parfois l'impression que quand vous êtes dans le village, vous êtes dans, dans un endroit très différent de la haute montagne, parce que quand on regarde derrière... Y a quasiment pas de neige ouais. et quand on monte en altitude vous en avez beaucoup donc là on se dit ça renforce le côté un peu effectivement de la montagne comme une espèce de territoire hostile mmh. euh, qui est assez euh, qui est assez perturbant par moment je me dis mais attends c'est moi où il y a un problème de, de, de quantité de neige en amont et euh, bah, voilà. a, on a eu hein ouais, on on a oui eu, au début en novembre on a eu des problèmes de, de neige et on a dû enfin shooter des scènes ou alors attendre ou reporter on, on a vraiment et puis heureusement on a été on a quand même été aidé euh, par la météo le, le avant la grosse semaine à... où on devait tourner euh, il a neigé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, la photo euh, que, vous... que aimais, là de nous deux... Avec Christian Haute, ouais. qu'on de... Non, non, non, ah, avec, euh, avec la... Thibault première... la première photo, le premier visuel, photo... on essaie de la remettre derrière. On est dans une... Euh... Voilà, magnifique. À, à ce wow. moment-là, on est dans un, près d'une tout petit, euh, toute petite maison d'alpage. Euh, ce lieu-là, il était inaccessible. C'est-à-dire qu'on a dû faire euh, un truc raquette. On était en équipe réduite. On n'était même pas une dizaine. Euh, et on avait trois quarts d'heure de petites motos. Euh, pour ah ouais. ouais ouais, on a bouffé euh, à midi au... dans cette espèce de petite maison de bois autour d'un poêle comme ça. On était tous à manger une soupe. Euh... Donc ça, là pour le coup, c'était vraiment des conditions euh... réelles. Ouais, enfin en... jouissif en même temps, j'imagine en tant qu'actrice de. Ouais, c'est pas être dans son trailer à attendre toute la journée. carrément C'est du cinéma quoi. Ouais ouais, c'est c'est à la fois jouissif, à la fois il y a quand même des moments très compliqués. Ouais. Où c'est difficile. Où c'est difficile de ne pas... Euh, euh, c'est difficile. Je me suis fait la réflexion en voyant Émilie. Je me suis dit, mais attends, cette jeune femme, euh, qui est d'ancienne skieuse professionnelle, obligée d'arrêter sa carrière, elle arrive à la montagne, elle se balade en jean. Euh, comment ça se fait qu'elle n'a pas compris que la montagne, on ne mettait pas des combinaisons de ski ouais, Ça raconte quelque chose de sa personnalité. Bah, je ou trouve. ça raconte elle elle quelque chose de sa personnalité. Ça doit appartenir, je trouve. Non, mais pourquoi je un... fais la, la comparaison Parce que je fais la comparaison avec une autre série qui est diffusée sur France 3, qui s'appelle Le meilleur d'entre nous, avec Mariamma Mike qui débarque à la montagne, qui elle n'est pas une ancienne de la montagne, et qui au bout de deux minutes dans la série a déjà une combinaison de ski, la Norak et le manteau, et elle, ancienne oui, est de la montagne, qui l'a pas. Mais cela dit, t'as pas remarqué que souvent, ils avaient pas moins froid que nous on est oh d'accord. Ouais, c'est, non, bah, <rire> c'est ça. Moi, ouais, <rire> je pense que c'est ça c'est comme style. ça qu'il faut justifier. Plus de plus de que de les gym. profs de ski et tout, ils sont toujours en jean. et non, mais c'est vrai, on a l'impression qu'ils sont étorsionnés ou nus. Enfin... Moi je trouvais que c'était une bonne proposition le, le coup du jean. Euh... C'était pour... Oui, euh, c'était magnifique. Nargue. Je, je, je, je tiens à dire. C'était pour titiller. C'était très beau, tu veux ce coup Complètement. Bah attends... On est sur un girl croche Ah ouais, à mort. Franchement, à mort. C'est pas tous les jours. Je l'avais sur ma vision board. C'est... J'avais l'occasion de le dire à Constance, mais c'est vrai qu'on l'avait découverte vraiment vraiment vraiment découverte avec Balthazar l'année dernière. Et c'est vrai que ah. j'ai trouvé qu'il fallait euh, arriver à succéder, parce que c'est jamais facile de, de succéder à une comédienne qui s'est installée dans un rôle pendant trois ans. Même si c'est pas le même rôle, c'est très difficile de, de réapprivoiser ré ré le public, de réapprivoiser les fans. Et je trouve que ce qui était génial, alors l'épisode aidé certes, cet épisode dans autre, euh, en, en avion, euh, en 10 minutes de temps, euh, elle avait pris sa place dans, dans l'appareil. Ah ouais, en plus, on, on évacue le fait qu'ils vont coucher ensemble ou pas, parce que de toute façon, on le dit que c'est fait. Ouais. Et je trouve que ça, c'était extrêmement, extrêmement bien. Et que ce que tu l'as donné dans Balthazar, c'est pas étonnant qu'on ait eu envie de te confier un rôle dans, dans, dans Piste Noire, parce que forcément, ça, ça, ça crève l'écran dans... Dans Balthazar, dès la première, euh, ouais, dès la première minute. Euh, justement, pour essayer de. Nous, on aime bien dans cette émission connaître un peu le parcours des invités. Et on, on aime bien. Non, mais on, a, on aime bien jouer avec bon. les, les photos. Non, non, jouer avec des photos pour que ça, voir ce que ça t'évoque. Ça ah, des photos de, de, de, de choses dans lesquelles tu es passé. Euh, tiens, une première photo. Non, pas toi à 13 ans. Non, pas 3 à 13 ans. Non, non, 3 3 3 ans. 3 <rire> on ne touche pas à ça. Voici la première photo qu'on va essayer de voir. Alors. Euh, bah, oh, tu... Ouais, c'est mignon euh, Adèle, Adèle Camping Paradis euh, Je pense que c'est 2016, Mon je premier... pense c'est un des premiers rôles Un des premiers gros rôles à la télévision Un des premiers gros rôles à la télévision, ouais, euh, ouais. C'était un... une étape importante euh, Ça a été une super expérience En vrai, ça a été une super expérience Une équipe trop trop sympa euh, Ça a été dur de partir Parce que c'était une Ça a été une décision difficile à prendre pour moi Euh... Mais, euh, mais ouais, c'était... l'école petite école pour apprendre son métier un peu plus, avec ouais, le, rythme, bah, le tournage bah, un peu... Bah, l'école, c'est quand ouais. même une série qui, euh, qui, qui, qui cartonne depuis... 20 ans. Bah, 20, 20 ans. Ouais, petite, 20 ans. Bah, petite, ça fait 20 euh, ans quasiment, en, 2005, ouais. en 2025, ça fera 20 ans qu'elle existe. Ouais. ouais. Donc, euh, non des bons souvenirs. Bah là, euh, Candy, je l'adore. Euh, est... On est arrivés en même temps. Elle est super. Et, et Laurent... Euh, Laurent, on a que le maître, euh, le G.O. de cette, de cette ouais. boîte. Continuons avec une autre... Une autre photo, évidemment, on va voir si ça s'enchaîne bien. Ah, elle était tellement bien cette série. Voilà, alors ça, noce rouge. Il faut que je regarde. C'est canon, réalisé par un réal absolument génial qui est devenu un de mes amis, un de mes amis très proches, qui s'appelle Marwan Abdallah. Ouais. Qui est fantastique. Humainement, c'est difficile de faire mieux. Et c'est un très très bon réel. Et euh, c'était une super série, euh, vraiment. Moi, j'ai adoré. Ouais, Alexia Barlier, sorti à combien de Alexia temps Barlier, en 2018. Il y avait... okay. Alex, on est très très fort. Ah, est... <rire> je vais lui demander quand est-ce que mon frère est né, quoi. Sur... <rire> bah, 24 janvier. Ah, il, est... il va te le dire. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Non, et super. C'était super. C'était un tournage à Cassis, euh, dans le sud. Moi, je jouais. Et puis moi, j'ai eu le plaisir de jouer une apnéiste. Oui. Euh, et j'avais demandé à Marouane euh, de faire mes scènes. Euh, j'avais envie de faire les mécènes d'apnée, parce qu'il ah ouais. se trouve que j'ai fait... <rire> J'étais ancienne nageuse et j'ai fait de la natation synchronisée. Et ben voilà, voilà. Euh, ah, c'est drôle. Et j'ai demandé, c'était génial, j'ai une formation euh, à l'apnée. Donc, on a, on, a, on a tourné quelques jours sous l'eau, c'était fantastique. C'est su... ah, des... une formidable mini-série, une... Euh, une intrigue ouais. une intrigue euh... diffusée l'été sur ouais. France 3. Euh... Avec Patrick Catalifo qui jouait ouais. euh, le père d'Alexia Barlier, qui est absolument génial. Ouais. Euh, enfin, des déçus, ouais. Christina ouais. Réalli, euh, l'ennigotrice. Une, une mini-série ouais. mini série, de ces épisodes. ces épisodes. Super. Et, voilà. et j'embrasse je ma, ma copine Claire-Lise Lester qui était aussi dans ouais, cette elle série. Était chanmée, elle était géniale. Elle était géniale dans mais... cette série. En méchante et on n'a pas ouais. l'habitude de la voir là Ah bah non, parce que c'est tout petit bout de bonne femme, toute mignonne et tout. Et elle était géniale dans cette série. Ouais, ouais, c'était génial. 2018, on les avait reçus. Et c'est par le même euh, binôme qui a euh, produit beaucoup de séries pour la télévision à l'écriture, puisqu'on ouais. leur voit le tueur du lac, euh, Ils étaient 10, Jeanne Le et Bruno Degas euh, à l'écriture. Autre, euh, autre projet sur lequel tu as travaillé après Noce Rouge Ah Ah Ah euh, <rire> C'est Groom. Ouais, c'est Groom qui est passé sur YouTube. Euh... Saison 1 et saison 2. Ouais, euh, qu'on a, euh, qu a tourné au. Merde au grand hôtel de Cabourg. Oui, c'est ça. Euh, là, je suis sur la photo avec Jérôme Niel, euh, qui joue le rôle principal, qui joue le groom. Euh, c'est une série qui a été adaptée d'un programme court ouais. à l'origine écrit par euh, euh, Axel Maliverné et euh, Jérôme Niel. Et là, c'est le studio Beagle qui est derrière, cette production. produite. Elle ouais, tout le monde, j'adore. Tu... Bah bah non, mais trop. Mais... Non, mais... <rire> non, mais parce que c'est important, euh, les projets ah ouais. de comment ils arrivent. Bah, et bravo, c'est beau. Et euh, Qui est réalisé par Théodore Bonnet et Axel Maliverné Et qui était... Euh, pff, Ouais. Alors, franchement, qu'est-ce qu'on s'est marré, quoi. C'est un des qu -ce projets. Qu'est-ce qu'on s'est marré Bah, il faut, faut regarder. C'est ah. hyper drôle. Cette enfin, je... petite liste Non, mais c'est ouais, super. La saison 1, euh, la saison 2 est complètement loufoque. Et il y a des tonnes de comédiens. Il y a des comédiens qui viennent de YouTube. Donc, c'était un peu le challenge. Et franchement, moi, je me souviens, il y a un groupe. On est un groupe de cinq comédiens principaux. Il y a, y a Jérôme Niel, Adrien Méniel, euh, euh, Marie Lanchasse et, et moi-même. Et Vincent Tirel. Et en fait. On a un p... Moi, j'avais un... en vrai, un... un... un... j'étais sceptique. Je me disais, ils viennent de YouTube. Ouais, mais je comprends. J'avais même... eu le même réflexe et à ben, l'époque. Et franchement, ils m'ont... Ils... Hyper fort. Hyper ah fort. Ouais. J'ai ah ouais. Adrien, Adrien Ménial et Vincent Tirel. Hyper fort. Et Marie, elle vient du théâtre. Marie Lanchasse, excellente comédienne. C'était génial. C'était génial. On était... On était un groupe de... De... de tournage. On était tous logés dans le grand hôtel de Cabourg, presque. Enfin, je veux dire, c'était fou. C'était juste... Et on faisait des blagues, quoi. Ah, Il y a la liberté de ton d'Internet. C'est euh... l'avantage, effectivement. Malheureusement, les séries de YouTube n'ont pas pris. Il euh, n'y a eu que deux ou trois productions, puis après ouais. tout, ils sont revenus à leur, à leur modèle. Le problème, c'est qu'aller imposer de payer pour voir des séries sur une plateforme où les gens sont habitués à tout voir gratuit depuis compliqué. 20 ans, c'est un peu compliqué. Mais évidemment, et tu jouais une, une call girl, je crois, une dans escort, cette, Une escorte, euh, voilà. une escorte, très différente de la fille. <rire> pour le coup... Avant, avant Ah, Ça, mon ne pas trop... Euh... Et là, maintenant, on imagines t'imagine qu'au flic, c'est Maintenant, on <rire> ne plus à l'inverse. <rire> Merde Non, euh, ouais, une escorte... Le... Euh... Le <rire> Une escorte un peu normale parmi les fous, quoi. Ouais, c'est ça. Un... J'étais l'escorte, mais j'étais un peu la nana qui, re... qui disait « Attendez, les gars, là, vous faites n'importe quoi. » Redescendez, les gars. Ouais. Redescendez. C'est super. Dernier projet. Je voudrais qu'on boucle la beaucoup. boucle. Non, pas du non. tout. Ah, bah ouais. L'école de la vie, saison 1. Tu y as une petite apparition avec ton frère au, au milieu, euh, Guillaume Labbé, euh, à la fois euh, comédien qu'on commence, évidemment, et qu'on voit dans beaucoup de projets, et en même temps un auteur euh, un auteur confirmé aussi, puisque là aussi, beaucoup de, beaucoup de projets. La saison 2 est en cours de tournage avec Julie Debonat, donc c'est une autre histoire. Tu avais un petit rôle, effectivement, dans cette, ouais. euh, dans cette saison 1 ah, J'ai eu une scène, ouais. ouais. J ai, j ai ah oui, une un, scène, c'est tout Une scène, oui, parce que c'était plus pour le, le plaisir euh, ouais, d'être de, de, là avec Guillaume. Euh, mais c'était une très belle scène, hein, cela dit. Euh, c'est une scène euh, je jouais la médecin. Euh, qui avait été euh, responsable euh, en partie responsable du décès de sa femme mmh. euh, lors de la... je souviens. Mmh, mmh. donc c'était euh... oui. c'était chargé et une scène où je viens lui dire presque pardon en fait euh, je viens lui dire que donc c'était euh, un très bon moment. Bah, un super... Moi, j'ai adoré cette série. Mon sens. bien principal est vachement bien. Je <rire> bien, mais super. Il est très des... désagréable. C'est un mec absolument désagréable. Euh, moi, je, il est bon, pas il est du tout. et il joue bien. <rire> je trouve assez mauvais. Ouais. <rire> <rire> Difficile. Bah, euh... non, et alors, par bien contre, bien ils ont mieux. bien trouvé le système dans cette série. que ça est génial. C'est qu'à chaque fois qu'ils veulent que tu pleures, ils sortent la touche Clara Luciani ah ouais. et ils te mettent la chanson ah ouais. Clara Luciani Moi qui est derrière. Es ouais. en Très es efficace, de Clara Luciani. Je mais, je sais, mais là C'est de... une chanson qui a été faite. Qui a été écrite pour la série et il y a la, la version Ataratata qui est canon. par ouais, ouais, <rire> es ouais, la Nagui. est un des producteurs de l'école ouais. de la vie. Donc, Adaptation du format du Québec, euh, qui s'appelait je crois « Vive la vie » ou quelque chose comme ça il me semble. Euh, mmh. Voilà, et la saison mmh. 2, euh, 2 c'est Julie de Bona qui reprend le rôle, parce que ça changera à chaque saison. Euh, voilà, en tout cas, petit rôle dans, dans, dans la série, mais avec, euh, avec ton frère, euh, qui là, là aussi ça fait partie des, des visages qu'on aime découvrir, évidemment je te promets saison 3 euh, bientôt mmh. sur TF1. Euh, D'ailleurs j'aime bien le catalogue de l'enchaînement du mois de janvier, nous avons euh, on a eu donc Vortex avec Thomas Sisley puis Balthazar, puis on a Balthazar pour toi avec Piste Noire. À France Télévisions, on aime bien les héros de TF1 et TF1 aime bien les héros de France Télévisions. Mais ça prouve qu'en tout cas que euh, voilà, on avait envie de te faire tourner, qu'ils avaient envie de te faire tourner. Donc ça, c'est toujours bon signe pour une comédienne quand on commence à être euh, envisagé et désiré. Bah, euh, ouais, ouais. Bah, c'est génial même. Ah, bah, oui. <rire> <rire> ça peut s'avérer. Il un, un peu vital. Faut le savourer, faut le savourer quand, quand ça arrive, parce que c'est rare. Euh, donc ouais, et j'ai bien conscience que surtout, euh, on peut être très désiré, et puis du jour au lendemain, il euh, y a quelqu'un ouais, <rire> quelqu d'autre qui arrive et qui est mieux. Et donc, il euh, faut, juste, faut juste continuer à travailler, à avoir nos projets persos et... et rien lâcher, quoi. Mais on lâchera rien. Piste Noire, le 23 sur euh, France 2. Trois soirées, six épisodes. Thibaut de Montalembert, Fred Rivois à la réalisation, Thomas Capot à la musique, parce que j'adore la, la, la, la musique qu'il a fait sur cette série qui est absolument ouais. dingue. Euh, et puis bientôt dans d'autres projets, j'espère Ouais tu peux voilà. Non, je un... pas dire. Non. Je, vais, je, vais un je traverse une petite mer. Je vais. Je vais tourner à. Je vais tourner en Angleterre euh, un projet en anglais. Bon. Oh, ah bah c'est cool. Ah bah tu vois. Félicitations. Ça y est. C'est parti. Mais c'est un projet français. Ou... Non. Ou... Anglais. Anglais. Ah, Trop bien ça s'internationalise. In tu reviendras ah, bon. alors. Tu reviendras, reviendras, reviens, je, je mois, vraiment... <rire> tu reviendras nous en parler. Je pars qu'un un mois les gars. Tu reviendras nous en parler. Je veux vraiment. Je suis en France si j'ai voilà. Et puis surveiller. Il y a peut-être un petit projet autour du Nikon Festival. Euh, Exactement. À, à surveiller qui... parce qu'elle y retourne <rire> juste après. Merci d'être venue. Pour ça que je suis hyper bien maquillée. Mais tu es magnifique, <rire> magnifique. Merci d'être venue Constance. Merci beaucoup. Merci à Christophe aussi qui a permis à cette émission de se faire le 23 sur euh, France 2 donc pour euh, Piste Noire. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la. la... Séries. Merci Robin, à la réalisation. Merci. À la Bye. semaine prochaine.